Nous avons l'habitude de se pratiquer parce que nous avons constaté que, de plus en plus que nous avons des autorités qui ne parviennent pas à faire face à la situation, à nommer réellement le problème parce qu'il leur manque tout simplement le courage politique. Et donc le président euh, du CNT, nous pensons qu'il n'est même pas dans son rôle. Parce que le CNT étant une instance politique, donc tous ceux qui sont membres du CNT sont libres de leur mouvement, sont libres de leur opinion. Donc ils sont là en tant que représentants et sous-entendus du peuple. Donc du coup, ils doivent s'occuper de tout ce qui intéresse aujourd'hui le peuple. Et là, nous sommes aujourd'hui, la situation qui nous préoccupe, c'est cette occupation française. Donc s'il y a les membres du CNT qui ont pris leur courage à demain pour dénoncer cette attaque-fait et que le du CNT et qui se permet de faire un tel communiqué. Pour moi, c'est juste un, un communiqué fallacieux et dilatoire et auquel nous n'avons pas prêté beaucoup d'attention. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, euh, nous pensons que la France, c'est une force d'occupation. Et comme on l'a tout le temps dit, la France entre aide au Mali et aide au tourisme constitue le mélange essentiel de forces qui utilisent la paix. Et donc, le, il y a des membres du SENTE euh, qui sont devenus, il y a des gens qui sont parmi nous, qui sont devenus récemment membres du santé. Mais bien avant qu'ils ne soient nommés membres du SENTE, c'était des gens qui ont compris que euh, l'opération Barkhane au Mali, c'est tout à fait un échec. Elle est même plus préoccupante aujourd'hui que vraiment cette menace-là dont elle était venue continuera. Et donc, donc du coup, euh, si le président du CNT se permet de les critiquer ou encore euh, de se euh, déduire de ce mouvement, c'est comme quelque part euh, une tradition à, à nos yeux également. Voilà, donc c'est un peu pour critiquer les comportements ou encore dénoncer les comportements que le passant Balkan mali Est-ce qu'un simple communiqué en interne de la part du président du CNT à l'endroit des membres n'aurait pas suffi dans cette affaire Effectivement, si ce n'était pas, si pas encore pour jeter de dur euh, sur le fait, il pouvait juste appeler ou encore juste faire un, un entretien à l'interne entre les membres du CNG pour se comprendre sur un certain nombre de points. Mais sa démarche n'a aucune explication politique valable, encore moins sa démarche n'est pas soutenue par, par le droits par la loi. Et donc, c'est pour vous dire qu'en réalité, cette démarche, nous, on ne la comprend pas. Et pourtant, bien avant, nous avons sommé les autorités de la Nouvelle d'attention de de, de ne pas ces deux solidarités du peuple, parce que ça a été l'horreur monumentale, de, sinon l'horreur fatale de son Excellence Ibrahim Bokar Keta. Parce que là, nous sommes aujourd'hui, les 95% des Maliens, aujourd'hui, sont terrifiés par cette présence militaire. Et donc, voilà pourquoi, dans tout le monde peut mobiliser pour que, moins, les comportements de l'opération Balkan cesse et que la France rentre définitivement chez elle pour nous laisser en paix. Donc euh, là où nous sommes aujourd'hui, la seule légitimité de ces autorités euh, transitoires, c'est que nous pensons que c'est des militaires et des militaires qui ont souffert euh, et du, du, du, fait de cette et du fait de cette trahison de la France et donc du coup qui vont quand même pouvoir euh, s'assumer parce que c'est des gens qui ont pris quand même les armes pour renverser un pouvoir c'est un acte audacieux. Et donc nous pensons que c'est les gens qui peuvent aussi être audacieux pour soutenir, pour soutenir le peuple malien dans des situations aussi difficiles. Mais si aujourd'hui ils parviennent pas quand même à se montrer beaucoup plus courageux, c'est que sûr lorsque euh, ils vont se montrer davantage plus corrompus, ils vont se montrer davantage plus peureux. Et nous pensons que le peuple Tôt ou tard, comment on va se retourner contre eux s'ils continuent à agir de la sorte. Tellement, nous savons également que c'est quelqu'un qui n'est comme rien, peut-être... Euh, bon, en fait, ce n'est pas un homme politique quand même, euh, nous le savons. Nous savons qu'il n'a pas accès d'expérience euh, euh, par rapport à... à par rapport à, quand même à, ce, à, ce, à ce poste qu'il occupe aujourd'hui. Et nous savons également que c'est des gens qui peuvent être d'une manière ou d'une autre influencés, parce que tout récemment, la CEDAW a quitté ici au Mali et. et Clairement, que la CIDAO, quelque part vient pour euh, contenir euh, aujourd'hui les menaces qui pèsent sur eux à cause de ces différentes manifestations. Et donc, euh, on peut dire 24 heures après le départ de et et nous avons vu ce communiqué. Donc, c'est là sous-entend quelque part que certainement qu'ils ont été effleurés. Et ça à dire que cette idée, peut-être, quelque part, a été dictée par la CIDAO. Et donc, du coup, c'est peut-être. Quelque part intimidés, peut-être qu'ils ont même fait des communiqués à l'interne, qu'ils ont même appelé pour menacer, parce que c'est c'est des pratiques qui, qui courent dans le siège de notre administration ici en Afrique. Et donc c'est très compliqué. Quoi. Donc ça peux vous dire qu'en réalité, peut-être que M. Diao ne connaît pas trop la politique, ou il ne maîtrise pas les textes, ou peut-être qu'en tant que président du CNP, il se donne d'autres titres en réalité qu'il n'a pas. En tout cas, c'est sûr, il n'est pas dans son rôle. C'est une erreur qui doit très rapidement. M'a corrigé avant que ça soit trop tard. Nous, nous avons plusieurs moyens pour quand même s'exprimer. Nous sommes en, en pleine activité par rapport à, à, à cette sortie massive et donc euh, certainement que peut-être entre les membres du CNT et du CNT se sont concertés, mais nous de façon officielle, on n'a jamais été effleuré par l'idée quand même de pouvoir aller rencontrer et leur parler parce que pour nous, euh, c'est les gens qui doivent nous connaître suffisamment, c'est les gens qui doivent connaître pourquoi nous sommes en train de, de lutter pour que l'opération quitte notre territoire. C'est qui qui ne, ne, ne comprend pas notre démarche, pour nous c'est une personne à, à qui on ne bon, en fait, doit pas encore accorder beaucoup de crédit à ce comportement ou à ce gestissement. Même si peut-être quelque part après l'organisation du 20 janvier, on va essayer quand même de, de, de rencontrer à qui il doit et pour pouvoir s'expliquer encore clairement davantage entre nous. Parce qu'en en, en parlant du, de la CDAO, normalement la CDAO elle est du côté du peuple oui, effectivement, mais sauf que euh, cette Sidao, nous, on l'a connue, bon, en fait, elle, elle a existé bien avant, mais nous l'avons connue en 2012. Mais quand elle est venue à Fraca, et sans mentir, c'était encore... Euh était sa, sa, sa manière d'agir, c'était encore beaucoup plus terrifiant, eh, parce que tout simplement, la Syrah quand on nous disait à travers les médias, dans les discours officiels, que eh, le pays sera fait à 100, il y avait un coup de tas, il y avait eh, des gens qui sont venus de la Libye sous la roulette euh, de, des autorités françaises, et en même temps, la Syrah vient pour s'imposer, pour s'imposer, euh, euh, C'est-à-dire qu'en euh, évoquant une embargo totale sur l'état du Mali, et donc c'est comme ça que nous avons connu la CIDAO. Et cette même CIDAO qui devrait intervenir bien avant pour contenir la menace, parce qu'il y avait des gens armés qui sont venus envoyer notre pays, normalement la CIDAO avait quand même un rôle à jouer dans ce sens. Elle ne l'a pas fait. Et lorsque la menace, quand même, est allé très loin jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'état. Et c'est cette Sidao qui est venue bizarrement s'interposer entre le Mali et encore ces mêmes bandits pour tout simplement imposer quand même un dialogue entre nous. Je vous dire qu'à vrai dire, la CEDAO a quand même a une posture que nous ne comprenons pas du tout, parce que là où nous sommes aujourd'hui, la CEDAO est, euh, est très proche de ceux qui menacent la Cour Mali, la CEDAO est très proche de ceux qui détruisent la Cour plutôt que les caméliens ou encore plutôt que les Pecumaliens. Maintenant vous avez le soutien des Gilets jaunes français, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de cette euh, coopération avec les Gilets jaunes français Bon, effectivement, depuis que les jeunes jaunes ont commencé à sortir en France, nous savons que nous avons lu dans leur charte précisément au 23 e point, et ils ont pris eh, essentiellement nos préoccupations à main. Et du coup, nous nous sommes dit que eh, nous sommes eh, les combattants de la paix. Donc en tant que combattants de la paix, nous devons également, à travers le monde, se regrouper, à travers le monde, se donner la main. Parce que eh, les ceux qui aujourd'hui déclisent la paix à travers le monde, c'est des gens qui ont une politique, c'est ce qu'on appelle la politique de notage, toujours dirigée pour nier, rien. Et pour pratiquer cette politique de notage, c'est des gens qui se permettent quand même de mettre les communautés en conflit. C'est pourquoi on parle des crises communautaires ici en Afrique, partout en Mali. Et donc voilà pourquoi nous avons dit qu'on ne va pas quand même laisser euh, ces quand même là, ces gens qui nuancent la paix à travers le monde, d'opposer également les peuples. Donc pour montrer à qui le droit, que ce ne sont pas les peuples aujourd'hui qui doivent se mettre à haïr, hein, c'est-à-dire à se haïr, nous nous sommes dit qu'il faudrait que partout dans le monde, on se donne la main, nous qui, nous, qui sommes aujourd'hui soldats de la paix, pour faire face à cette violence et c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire à ce que les gens quittent un peu partout à travers l'Europe, à travers l'Afrique et donc nous avons aujourd'hui les représentants des Jeunes Jeunes et nous avons le 17, le 17, précisément le dimanche passé, tenir une conférence de presse pour que au moins les gens et les autres invités et à savoir M. Kimissaba ou d'autres qui sont venus de la diaspora puissent expliquer clairement devant le peuple malien et leur dire clairement pourquoi ils sont là avec nous et donc c'est dans un esprit d'unité, d'union, dans un esprit de pouvoir mener le combat ensemble et dans un esprit de dire à tout le monde que là où nous sommes aujourd'hui, l'oligarchie française est une menace pour le monde entier et à travers euh, les pratiques ont et qui, qui font que euh, partout dans le monde, nous sommes dans des situations très difficiles, des situations que nous ne comprenons pas. Et donc c'est juste pour dire aux gens qu'il euh, est grand temps qu'on se donne carrément la main et de faire front à, à, à ces menace là On peut en déduire que vous n'êtes pas contre les Français, mais c'est la politique étrangère de la France en Afrique que vous dénoncez clairement s'il si y a un peuple, un peuple en Europe qui les Maliens en plus, on peut dire que c'est le peuple français. Nous avons ici beaucoup de camarades français, nous avons ici la, la ville de Français qui suivent la longueur de journée sans être menacés. C'est comme c'est pour vous dire que le peuple malien, c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dépaysés, nous sommes aujourd'hui dégoûtés de la politique française en Afrique, mais nullement, nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas constaté que c'est un peuple qui a des, des rancunes ou encore un peuple qui a, euh, pas, de dents contre le peuple français ou contre un citoyen français. Donc c'est pourquoi... Ici au Mali, personne n'a appris, au début de cette crise, que les Maliens ont, ont peut-être agressé ou en tout cas menacé un soutien français et qui va à ses occupations. Et quotidiennement, non, il n'y en a pas. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une guerre contre le peuple français, mais c'est plutôt une guerre contre ces dirigeants aujourd'hui qui nous plongent dans ce parfum.